Salut à tous, ici Kwezi et WandaVori, Alors simplement le jeu qui buzz en ce moment Apex, moi aussi j'y joue hein. là je suis niveau euh, 5 tu vois Et tout simplement on va demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent du jeu et s'ils préfèrent Fortnite, Apex ou l'inverse Salut comment tu vas toi Très bien et toi Très bien aussi Dis-moi, est-ce que tu joues au jeu Apex Legends Apex, ouais de temps en temps je joue à Apex hein, mais vas-y, parce que Fortnite ça m'a trop ça m'a trop cassé les couilles, les construits tout ouais, ça Les construit tout ouais Ouais, là c'est plus hein. un FPS tu vois Voilà. C'est carré, franchement, tu joues, tac, t'es avec une team de 3. Mmh. Quand du coup, toi, est-ce que t'aimes est le jeu ou vite fait C'est comment Ouais, moi j'aime bien le jeu, franchement. Franchement, après, faut avoir sa team, parce que quand tu joues tout seul, ouais, le mort, là, tu, mort, tu, peux, tu peux jouer k 3 là. Donc, ouais. euh, quand tu joues tout seul, c'est bizarre. C'est grave chaud. chaud là, voilà, t'es avec tes teammates, tout ça, le jeu ça mmh. se complète. C'est beaucoup ça, mieux. Est-ce ouais, est est est que tu joues beaucoup à Apex Franchement. Au départ je jouais beaucoup à Fortnite, après ouais. j'ai installé Apex parce que bah voilà, ça parlait c beaucoup C'est nouveau, ouais c'est nouveau ouais. J'ai fait trois parties, après j'ai fait l'estomber frère C'est pour Pourquoi Frère, les gens ils sont trop chauds, dès qu'ils coudent de 12 ans mon gars ils est tomber C'est le futur dans oh, Je pense dans que, que le niveau n'est pas si ouf que ça, ça va hein. C'est chaud frère Bah est-ce que t'as joué genre avant au Call of et tout ça avant un petit peu Vite fait Ah vite fait d'accord, ok D'accord Ouais, ouais très voilà bien, très bien, Remasterisé toi-même tu sais Mais du coup, toi t'es plus à ce moment-là, Fortnite alors euh, j'ai joué un peu, alors là en ce moment je me calme un peu sur les cheveux parce que ouais. voilà mais, mais ouais Fortnite j'ai beaucoup joué hey, tu Hamdoula Tout pour la maman on met la daronne à l'abri Hamdoulaaaaaaaah yeah. ah. Bon du coup dis-nous, est-ce que tu joues à Apex toi Je joue à Apex C'est un beau niveau ou pas Non Ah ouais D'accord Ouais Et dis-moi est-ce que, est que genre euh, tu préfères Fortnite ou Apex en général Apex Mais parce Quoi que Fortnite c'est surcoté, c'est pour les gamins et j'y ai joué et j'ai le niqué 100 ah balles euh, dans des V-Bucks. Ah, mais carrément. Mais t'as ça, mon gars, faut pas dépenser comme ça aussi. Ah, mais euh, trop tard. Ok. Et <rire> du coup, est-ce que tu joues beaucoup à Apex C'est quoi tes persos un petit peu là euh, J'aime bien euh, Bloodhound. Bloodhound, ouais. Euh, je joue aussi des fois avec. Euh... <rire> Je pas tu vois la meuf Vrait, je croyais pas la Vrait. Elle est ouais, ouais, un peu cheatée hein. Ouais, elle est un peu cheatée avec tchité. ses portails et tout ça, ouais, moi ouais, j'aime, ouais. moi j'aime. En plus elle est bonne un peu. Ah toi tu joues pour euh. Ah, je parle du niveau de jeu, je parle de niveau de jeu Tu de je pas du pixel Non non non non Je Tu connais Moi je suis un vrai lel Je suis un vrai lel Moi moi c'est que du niveau de jeu, d'accord Voilà, que les portails interdimensionnels, tout ça s'appelait. Ah tu connais, tu connais C'est quoi ta chaîne YouTube NVD, trois lettres, NVD. C'est LGBT soient mon Hein C'est LGBT non, non Non, non, non <rire> MVD ok, MVD hein ouais. Alors dis-moi, est-ce euh, que t'es un bon gamer toi, en Moi je joue beaucoup à Fortnite À Fortnite Ouais, Fortnite c'est. Euh, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Apex Legends, le nouveau euh, Battle Royale Moi je trouve que c'est de la merde Ah Non, vraiment, moi j'aime pas Donne-moi des arguments un petit peu, parce que bon Mais je sais pas, déjà, moi j'aime pas trop... Avant tu vois, je jouais à Call of Duty Ouais Et genre ça ressemble beaucoup, tu vois, les jeux FPS et tout, mais j'aime pas trop tu vois. En fait, je me suis, ah, hab... ouais, suis trop habitué à Fortnite et... D'accord, ok et t'es fort ou pas à Fortnite Ouais, fort. Moi je dis pas je suis fort, moi c'est ouais. les gens qui voient, qui tu vois. Mais sinon, moi je trouve que j'ai un bon niveau, ouais. Ah, qui voient <rire> Qui voient, qui voient, c'est pareil. Ouais, d'accord, okay, d'accord. Qui voient Donc t'es un bon niveau ça Ouais, va. Ça, ça va. Okay, donc monsieur Fortnite, merci beaucoup. rien Est-ce que tu connais le jeu Apex Legends Non. Pas du tout Non. C'est un très bon jeu sur PS4, ça fait carton là. Ah non, je pas. Ah, t'es pas du tout quoi Non. Et Fortnite, t'es quoi, Fortnite Oui, bah oui. Ah, est-ce que t'as déjà joué un petit peu au jeu Ouais. Et t'aimes bien ou pas à Fortnite Non, ça, non, ça m'énerve parce que j'arrive ouais. pas à construire. Ah, mais c'est dur, ça c'est dur! Ouais, c'est dur, ok. Et du coup, entre Fortnite et Apex, du coup, lequel tu préfères du coup? Moi je, moi je pense qu'on peut pas comparer encore. Après, Apex ils sont arrivés, vas-y, ils ont. Ils ont quand même bien cassé le game, hein? Ils ont cassé le game, ouais. ils ont baisé le truc. le truc! En plus, ça coûte cher, tout ça, ils se font des sous, bon oui. bref, le free to play c'est carré. Mais euh, franchement, Apex après, c'est deux, deux jeux, ça peut pas se comparer. C est, c est ouais, c'est vrai, c'est vraiment différent après. Mais je préfère Apex quand même, parce que moi je suis plus un mec euh, FPS. FPS, Color fait tout ça, c'est pour Est-ce que tu joues à Apex Legends Ouais, on vient de télécharger ça ce week-end. là Ce week- de bien dans ce jeu là dans le jeu, euh, que c'est Fortnite ouais. mais moins gamin et c'est plus euh, Call-Off. comment ça moins gamin tu veux dire pourquoi pas bah, fortnite c'est un peu euh, les skins euh, ah, as des... un peu genre euh, cartoon quoi ouais voilà alors ouais. que là ça fait vraiment call off euh, y a pas ouais, de perso ouais, ouais, ouais. t'as que les mains ça fait un peu call off okay. les armes elles sont plus réalistes et tout et le jeu vrai. il est mieux ouais le jeu un peu c'est une évolution on va dire c'est fortnite 2.0 quoi ça c'est différent c'est vraiment différent hein. ouais vraiment mais différent. ça reste euh, tu vois nous on était des joueurs de fortnite on ouais. pas sur euh, Apex c'est le même c'est le même délire, t'arrives sur une île, tu dois tuer tout le monde et être le dernier. Ouais, ça, ça. Ça, reste dans la... ça reste dans le même délire. Est-ce que tu connais un peu Fortnite Ouais. Tu joues ou pas un petit peu Non, j'ai jamais joué. Ah t'aimes pas le jeu, t'aimes pas. pas le jouer, de... il est bien. Hein. Je suis pas trop dans les euh, jeux vidéo. T'es plus dans quoi toi Alors, Comment tu trouves le jeu euh, Je trouve le jeu bien, bien. Ouais, normal hein. Comme ça normal. Donne-moi des arguments un petit peu là, des trucs précis là, un petit peu. Genre le jeu il est trop.. Euh... Il est trop difficile. Bah c'est normal parce qu'il faut jouer à trois en vrai. Ouais. Tu vois voilà. Tu joues seul ou à trois je jouer joue en, en, en cup parce qu'on peut pas jouer en solo. On peut pas d'accord, ok. Oui. T'as un pote, as, genre à qui jouer Euh non, bah je me disais bien. Hein. Tu as <rire> un ami toi Euh si j'ai des amis Je ouais, <rire> <rire> <rire> Contre Apex et Fortnite, lequel tu préfères par exemple Pour l'instant Fortnite, parce qu'Apex je suis une merde. <rire> bah c'est dur au début. Il y a des mecs qui sont ouais. déjà chauds. Ils sont grave chauds. Ils au niveau 5 ans, au niveau ouais, 60 non, donc, Ouais, Non, non, c'est trop, c'est trop. Genre je suis à... 3 kills, je vois des mecs qui sont à genre 11 000 tu ouais, vois 11 000. genre. <rire> chaud. Je dis ah ouais, c'est chaud. Mais euh, ouais, mais de, de toute façon, je suis pas trop geek, c'est pour le ouais. plaisir. Genre, okay, je veux quoi pas passer mes soirées dessus quoi. Et toi du coup, entre Apex et Fortnite. Bah là en 2019, je dirais Apex. Ah ouais. Ouais, parce que Fortnite là, c'est plus des gamins de 10 ans qui nous mettent la raclée. Je ouais. <rire> sont chauds les gamins, ils sont chauds ouais, les gamins. C'est ouais. juste ouais, ça commence un peu à périmer, on va dire Fortnite. OK. Vois. Parce que c'est un, ouais, un peu c'est répétitif. C'est un peu la même chose et puis on a vu le tour, je pense on a vu le tour. Ok ça marche. Euh, ouais Apex c'est bien, c'est un bon jeu dans l'ensemble, il, il est assez complet Puis euh, ouais c'est plus, plus orienté vers Call of, donc il euh, y a des joueurs qui vont plus kiffer, il y a d'autres qui vont plus kiffer Fortnite, okay, chacun son avis quoi. En tout cas merci à vous pour vos avis. Bah, merci beaucoup à toi. Merci, les gars, hein. Hein. À la prochaine. Vas-y les gars. Vas non, du coup tu préfères plus Fortnite Apex du coup mmh, C'est deux styles différents. Ah, donc. Apex j'aime bien jouer genre de temps en temps, l'histoire de pour changer un peu mais sinon je préfère Fortnite. Ok ça marche, ok. Voilà. En tout cas, merci à toi. Vas-y, abonnez-vous à ma chaîne, Basbi, basbi voilà. Et euh, c'est une toute nouvelle chaîne, voilà. Et... Voilà, Basbi, abonnez-vous, Basbi Bien sûr frère. Abonnez-vous, voilà ouais, propre. Merci beaucoup. Hein. Juste dans le maquillage Ah dans le maquillage ça, ça se voit hein Ça se voit ouais, ça se voit En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Dites en commentaire si vous préférez Apex ou Fortnite et si vous y jouez. Et si vous y jouez, moi je vous démonte sur Apex, je vous démonte salement.